Salut on se retrouve pour la suite sur Europa Universalis 4, ça va être l'épisode 4 si je ne me trompe pas. Euh, et dans le dernier épisode, ils avaient fait une paix qui me plaît pas. En fait j'ai rechargé la dernière sauvegarde. Ils n'avaient pas eu le temps de sauvegarder. Et donc du coup. Ah mais c'est parce que je contrôle pas la province Là je contrôle, hop Ok, donc on va on va pas demander les deux, on peut pas demander autre chose, on peut pas demander la Corse. Euh, on peut pas attendre, sinon ils vont faire la paix sans moi. Enfin, ils vont faire une paix qui m'intéresse moins. Je sais que c'est pas très cool de faire ça, mais c'était des alliés de circonstance. Que je compte pas forcément garder. Donc, désolé. On va les lâcher et reprendre ma province. Pouf Je me suis un peu fait massacrer mes armées dans cette guerre. Les Napolitains, ils sont toujours aussi hauts. Il me faudrait 60 de prestige pour les descendre plus bas. Euh, ma réputation diplomatique est toujours mauvaise, mais ça devrait pas durer. À la fin de l'année, on l'aura regagné. On a perdu le casus belli reconquête. Bah, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ah, c'est Milan qui occupe. Bon, Par contre, euh, je suis désolé, Milan... Euh... Ah, ils sont à moins 15 au score de guerre. Aïe. Ah, parce que j'occupais tout, en fait. Provence a déclaré la guerre à Bretagne Ah parce qu'ils ont perdu l'objectif de guerre Bon Désolé vous allez vous faire rect. Je Je <rire> Je vous ai pas sauvé la vie ah, On va sûrement déclarer la guerre à ce petit pays Qui est soutenu par la Savoie Ce qui ne représente pas vraiment grand chose Ou alors à Ferrari directement Qui est alli allié à Florence Et Florence le rejoindrait Donc il faut une armée un peu plus grosse Euh ah, ils ont fait la réforme. Ok. Bon, avec le nombre de pays qu'ils ont dans le Saint-Empire, encore heureux qu'ils arrivent à faire les réformes. 73. Oh là là. Et foi dominante, catholique. Mais il n'y a rien d'indiqué. Donc peut-être que c'est juste parce qu'on est en début de partie et qu'il n'y bah, a que la foi catholique. Euh, et quelques usites qui ont finalement été convertis dans la plupart des régions de la bohème, à part ici, après là, ils ont été convertis. Il y en avait par là, ils ont été convertis. Donc il ne reste plus qu'une province usite. Alors, si je promulgue une loi vigoureuse, je vais prendre de l'inflation. Euh, et j'ai pas d'agitation dans le pays, donc on va pas descendre la liste de guerre comme, comme une brute, on va la descendre doucement, et puis voilà. La Serbie est, cath... est orthodoxe. Je croyais que comme la Bosnie, elle était catholique. Peut-être que je me trompe. Alors. La tradition est fort ancienne pour les papes de donner des leurs parents. Ah oui, on l'a déjà eu celui-là. Or, un nouveau cardinal doit être présenté à nommé à Milan et on choisit si c'est un de ses parents ou pas. Euh, soit je dis on arrête la tradition, ça rapporte 5 de prestige, soit on perd de dévotion on gagne de la corruption. Et ah bah ils ont refusé. <rire> Pourtant il m'aime bien Milan, hein. je sais pas ce qu'il faut pour que cet événement marche mais.. Poc... Il va me falloir la tech du milieu. Alors, proclamer modif national d'impôt et puissance des missionnaires. Hein. Et les trucs où il y a zéro malus, je vois pas vraiment pourquoi je le ferais pas. L'Autriche a beaucoup de troupes, c'est une bonne nouvelle je pense. Bologne. Ils auraient Florence et Savoie, mais je pourrais faire venir Milan avec moi. Oh, c'est une bonne affaire ça. Bon, ils seraient pas très nombreux. Sienne, elle est à Provence-Autriche. Par contre, lui. Quoi Pourquoi il serait soutenu par l'Autriche Quoi, il est pas rentré dans l'Empire quand même Oh mon dieu, si Mais Gênes aussi, il est... Mais, Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Gênes et Florence aient des territoires à l'Empire Je sais je sais pas... Je sais pas que... Ah, je pense que l'Autriche a amélioré. On va voir ça tout de suite. Opinion. L'Autriche... Gênes est à 90, Florence est à 55 et Ferrari est à 23. C'est peut-être l'inverse, il faut qu'ils adorent l'Autriche, 121, 64, 69, je sais pas trop. En tout cas, Ferrari a rejoint l'Empire, et les territoires de Gênes et les territoires de Florence ont rejoint l'Empire. Sauf leur capitale. Euh, ça me tend très bien ça, dirigeant. oh mince, il est allié à Florence. <rire> Désolé excommunié Je peux pas excommunier des gens moi Non parce que je suis plus pape. Ah dommage Bon je le serai sûrement un autre jour mais Je sais pas quel est mon pourcentage 20% de chance de devenir pro... Possesseur de la curie Je crois que j'ai le score du meilleur en fait tout simplement mmh. Ils ont pas perdu grand chose Ils ont même rien perdu à ce que je sache Ils ont dû faire une paix blanche France et Gênes sont désormais alliés Oh non France va s'allier à tous mes ennemis ah, Lui je peux demander 1000 ans, il y aurait Florence et Savoie Faut que je remonte en nombre de troupes Je vais pas pouvoir me permettre d'utiliser 7000 hommes pour faire mes guerres Au moins j'ai plus trop de bateaux, j'ai plus trop de soldats J'ai plus de soucis sur ça et je suis monté à 17 en limite des forces ce qui était ce que j'avais au début du jeu hein, Sans vouloir euh, Critiquer J'ai annexé deux pays Repris une province légitime Et je me suis fait un nouveau vassal Et j'ai toujours autant de puissance euh, En limite des forces Hop, On va faire un petit bâtiment On a un peu de sous Les défenses côtières euh, Je suis pas encore persuadé de leur efficacité Commerce Non il n'y a plus On va faire la production à ah, Anconne Alors, on a un peu de dévastation. On a perdu un commandant. Alors, ils ont déclaré un jubilé. Bon, on va faire quelle merveilleuse idée, hein. Je pense que c'est des événements que je choisis, mais ils n'ont pas d'impact pour moi. Ils ont des impacts pour le pays en question. Enfin, moi, j'augmente un tout petit peu mes relations ou j'ai diminué un tout petit peu. Mais. Euh... Gagnant en prestige, puisque euh, ma dévotion remonte toute seule euh, rapidement. Ah Bologne Oh non C'est en train de reprendre tout l'Empire là ah. Bon, j'ai un nouveau truc. Euh, coût de développement, moins 5%. Modif, morale terrestre, plus 10%. Oh, c'est pas mal ça. Et au prestige annuel. C'est pendant 150 ans, c'est ça Ah non, jusqu'à la fin de la partie, je pense. C'est intéressant le prestige, je dis. En même temps, morale terrestre, ça m'a l'air encore beaucoup plus fort. Et après, on aura place du clergé dans l'administration. Puissance commerciale, tradition terrestre annuelle. Oh, j'aime bien ce bonus. Coût de la stabilité, corruption annuelle moins importante. Ou alors, production de céréales, production de vin. Au moins l'une des conversions, il faut que je sois catholique. D'accord, et que j'ai au moins une des provinces qui produisent vin ou céréales. Ça représente quoi, 20 ou céréales Céréales, c'est pas grand-chose. il bon, y en a 4-5 en Italie du Nord. Et 20, à peu près pareil. Bon, quand même pas trop mal, mais... Oh Moi, ouais, je vois là l'occasion d'annexer Naples. Hein. Ah mince, ils m'aiment pas suffisamment. Ah, haha, crotte. Euh, je peux pas leur offrir l'accès militaire. Je peux pas leur faire de mariage royal. Ah oh là là là là Il juge que je suis tout à fait digne de confiance. C'est quoi l'évolution totale de l'opinion par an 15 par an. J'imagine que plus on a des mauvaises religions... À... Ah non, pas du tout, Il y a, on a zéro. Ah, peut-être que c'est. Est-ce que ça s'améliore ou est-ce que ça se déméliore en quelque sorte Avec l'Autriche par exemple, je suis à quoi 11 par an. Il souhaite pouvoir me faire confiance. Pour ne pas attaquer des membres de l'Empire. Ah, si jamais vous mettez dans l'Empire tous les membres. Euh... Tous mes voisins, ça va être embêtant hein. Euh, perdons de la puissance diplomatique. J'aurais peut-être dû perdre un point de stabilité. J'ai beaucoup de relations à dispo. Euh, on peut se faire copain-copain avec la Pologne Non. La France serait prête pour faire un mariage royal, mais pas pour... Euh... Ah, mais en fait, la Pologne, je faire un mariage royal et c'est bon. Ah non, ils ont beaucoup trop de relations diplomatiques. Bon. Hop. Euh... Ah, Naples, je vais pas pouvoir les intégrer parce que j'ai pas les relations. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Toute une carrière d'Europa à 6, 4 pour arriver à ça. Ah, mais c'est moi qui ne peux pas faire de mariage royal de toute façon. Par contre, l'Angleterre, ils veulent bien. Je les prendrai bien. Baron Pierre réprimé. Leur influence est désormais à 30. On va, j'hésite à mettre l'infocus dans un des deux trucs, par contre on a pas mal de sous en ce moment, donc on va prendre euh... <rire> euh, prestige annuel, Hop. et je peux me permettre d'en engager un deuxième, euh, fit guest et commercial, pour l'instant on fait pas de bataille navale, d'ailleurs j'ai pas mis mes bateaux en maintenance minimum, moi je devrais. J'ai de l'avance dans les techs et j'ai état centralisé donc on va laisser la corruption diminuer toute seule sans payer. Oh! Sienne a déclaré la guerre à Florence. Est-ce que par hasard Sienne n'a pas embarqué des gros messieurs dans sa guerre? Si, tout à fait. Ça me donne envie d'attaquer Florence. Mais est-ce que j'attends pas qu'il y ait des morts? J'ai encore un peu de temps avant de... que ma revendication expire. Je pense qu'on va faire ça. On va attendre qu'il y ait des morts. Et après, on se mêlera au conflit. Ah, ou alors j'attaque Ferrari. Là, ils sont en guerre contre Ferrari. Donc, et moi je suis en guerre contre personne. Oh, yes. Yes, yes, yes. On remonte. Ah, maintenant, c'est un membre de l'Empire. Donc ça va me coller un malus. Hop, hop. J'ai plus de soldats, ok <rire> J'ai pas vraiment beaucoup de soldats Mais bon Alors faut que je puisse occuper des provinces Par contre Ça m'arrangerait qu'ils me laissent occuper Si je prends Modène et Mantova ça ira euh, Modène Hop. Ah je peux pas bouger Tant qu'ils ont pas crotte Même en faisant un détour par je sais pas où Florence Demander l'accès militaire Hop, génial. Je sais pas pourquoi les troupes se regroupent plus vite à Rome. Je pense que c'est parce que j'ai fait un, un bâtiment caserne. Je vois que ça. Qu'est-ce qui justifie le fait que... Bon, je peux pas alors, je peux, là je peux pas en faire, mais... Ah ouais, les compagnies de mercenaires aussi, j'avais oublié ce, ce détail. On peut prendre... Origine Corse, d'accord. Compagnie libre, compagnie des Suisses, compagnie noire. Je sais pas comment on fait une armée de mercenaires par contre Pour moi c'est nouveau Ça avait été ajouté dans un DLC La Provence qui mais Elle fait rien du tout Ah Naples me suit dans mes guerres Faites pas trop d'hommes Naples Parce que je veux que vous restiez en dessous des 46% hein. Ah Je pourrais le... <rire> Là j'ai les relations qu'il faut pour l'annexer mais. Bon ils prendront pas Modène je... Qui fait la guerre exactement Ah si, c'est Sienne qui a déclaré Avec l'aide de la Provence et de l'Autriche Alors, il nous faut l'accepter Ah, ça met un malus avec les nobles Ah, ah, ah okay. euh, loyauté des nobles Moins, non, pas trop Loyauté des clercs va évoluer Perte de contrôle sur le pays, 10%, ça c'est pas trop faisable. Allez, faites les sièges et après, lâchez-les de la guerre. Sortez-les de la guerre. Que je puisse faire ma propre guerre. Alors... Euh... Oh, la puissance administrative, ça m'a l'air plus un... De quoi C'est ça la puissance Quoi Ah enfin, il me prévient avant Nous aurons bientôt atteint la limite maximale Ah c'est génial Il prévient Mais en fait euh, Je vais développer des provinces Parce que j'ai pas de trucs associés On va développer Rome Oh ça coûte cher à Rome par contre Peut-être que je pourrais développer Raven Et coller un bâtiment à Raven Hop j'aurais pu développer en aussi Qui est bien mais Raven, ça coûtait moins cher. C'est tout. La trêve avec Aragon a expiré. L'Angleterre serait tout à fait prête à rejoindre ma guerre. Enfin, à, ma... à me rejoindre. La France m'adore, mais il refuse d'être allié avec moi parce que... Provence et Autriche D'accord Ça m'embête Ah ils en ont pris un Et je peux pas aller dessus tant que j'aurais pas pris celui-là Ce que je vais faire c'est que je... je vais couper mon armée Ah c'est un fort de niveau 3 Mince Il va falloir plus d'hommes que ça pour pouvoir le prendre On va attendre que ça coûte pas trop cher Alors hop, Pendant qu'on peut bouger on se met sur les deux forts Alors il y en a qui ont fait la paix Ah bah les Napolitains arrivent m'aider Merci bien Ah, oh, ça nous s'est rencontré oh, On a gagné, on a eu du soutien Probablement les Napolitains justement On va réparer les bateaux un instant Hop Et faire un blocus Je sais pas si je peux me permettre de prendre les trois provinces ou si jamais tout le monde au oh, vu qu'on prend 48 de surexpansion, je pense que tout le monde exploserait si je Si je prenais trop. Les nobles sont bientôt à nouveau contents. Il ah, faut que je sois en paix pour réclamer des territoires. Logiquement, en annexant des nouveaux territoires à mon pays, je dois euh... faire perdre le pourcentage. Ou alors vu que c'est un pourcentage... Euh, J'annexe des provinces Qui ont le même pourcentage Je sais pas trop Je sais pas trop Face enfin, cet âge de diamant à ah, Constantinople si J'ai lu assez vite, assez rapidement Aïe aïe aïe ouais, Petit rebelle, vous étiez quoi Des séparatistes, c'est tout <rire> Tout ce qu'il veut me dire Je sais même pas de quel pays c'était C'est peut-être parce qu'un pays a été annexé dans la guerre mais je ne sais pas bien qui. Hmm, J'ai un peu de puissance là. Mais c'est peut-être déjà mon nœud de commerce, non Fin du siège de Ferrari. Bataille navale. Gagne haut oh, la main. Ferrari, est-ce que tu me céderais de province Oui. On va pousser la guerre. On va juste leur demander ça. Je peux l'humilier, non non, c'est pas mon, mon, mon rival du tout. Hop. Donc j'ai fait expansion. Je gagne des points sur Rome. Chuck, Chuck, des provinces que j'avais légitimées. Ah, il y a un bouton tout légitimé en bas. Maintenant. Là-bas. Et là, Naples m'aide même plus suffisamment. Mais peut-être que... Ouais, ça se fait. Tant qu'ils ne deviennent pas rebelles. Et j'ai eu accroître mes revenus, d'accord. Euh, recouvrer Ferrari, je n'ai l'ai toujours pas eu parce qu'il me manque. Parme et euh, Bologne. Wow! À lui, il se sert 3 provinces, dont 2 dans l'Empire. Et il prend seulement 40 sur ses voisins les plus proches. 35 uniquement sur moi. Bon, on va rien dire, mais tu viens de bouffer un voisin, c'est pas cool mmh. Ah maintenant l'Autriche a un casus belli sur moi vu que j'ai des territoires dans l'Empire Mais le fait d'être allié à l'Empereur ça fait qu'elle me réclame pas les territoires qui sont dans l'Empire Et c'est vraiment chouette ça quand même Ah, et f... ah non c'est Ferrari ça, je croyais que c'était Mantou Mais en fait Mantou est toujours pareil euh. Qu'est-ce que ça donne, moi, ma sur expansion 50 sur Venise, 31 dans le nord de l'Italie, 55 chez mes voisins, et sur la côte, 28, 29. Ah, 28 sur la Hongrie, quand même oh, Désolé, je suis un peu enrhumé. Euh... Mercantilisme. n'ont pas envie de rentrer chez eux, les Provençaux et les Lorrains Ah si, c'est parti. Oh Séparatistes florentins, 11 k Ça se trouve, ils vont arriver à libérer le pays. Hein. Oh Etat pontificat au oh, tien. Casus belli, insulte contre, diplomatique contre Milan. On est alliés, et vous, qu'est-ce que vous faites Des bêtises. Comme toujours. Ah, je peux les annexer. Oui, oui, oui, oui, oui. Jusqu'en 92. <rire> C'est long. Et ça me coûte 5 par mois. Ah, ça coûte 800 pour les avoir. Voilà une proposition, on va dire. <rire> euh, je vais revendiquer Luc, même si j'y crois pas vraiment que l'Autriche va me laisser manger une de ses villes libres. Donc Mantou est toujours dans l'Empire, donc euh... ce qui m'arrange, en fait ce qu'il faut pour que je puisse manger un membre de l'Empire sans que l'Empereur rejoigne, c'est que l'Autriche soit en guerre contre lui. C'est la condition qui marche le mieux, là j'ai pu attaquer juste parce que l'Autriche était en guerre contre lui. Euh... L'Empire est immense, d'habitude il ne va pas jusqu'en Picardie, est-ce que je cherche même les Flandres, normalement c'est pas dans l'Empire. Voilà. Et la Provence non plus. Je crois que ça fait partie de l'Italie pour eux. Alors la Picardie m'offre une alliance, mais désolé, mais je vois pas ce que j'irais faire en Picardie, moi. Lui il est allié à France et Venise. On pourrait continuer à faire des revendications sur France et Venise, enfin, sur Venise surtout. Euh, augmentons la productivité, j'ai des sous pour l'instant. On va pouvoir se permettre d'acheter quelques petits trucs. Oh 49 sur Rome, c'est du délire. Je l'avais pas vu parce que j'avais pas les points de développement de 30, 33 il me fallait. Ah non, aucun bâtiment. Ba... Davantage de bâtiments ne sont constructibles grâce à l'avancement technologique. Ok. Donc il faut avancer dans les technologies pour avoir un nombre de bâtiments important. Oh mince, ils sont à peu près aussi nombreux. J'aimerais qu'ils gagnent et qu'ils se séparent. mais si ça se trouve, en se séparant, ils vont quand même rester dans l'empire, ce qui m'arrangerait pas. Bologne, je pense pas que je puisse les attaquer sans causer euh, des soucis diplomatiques. Avec notre ami l'Autriche. Autriche qui a 22 d'expansion agressive. Enfin, avec lequel j'ai 22 d'expansion agressive. Oh yeah oh, Mais comment ça a été aussi rapide Ah, c'est trop beau ça. Saint-Empire, ils y sont pas... Je pourrais presque appeler l'Autriche, mais on va pas faire. Même si je prends une seule province, euh, c'est cadeau. Bon, ils ont 11 000, euh, 11 000 soldats, mais avec mon vassal, ça va le faire. Euh, je pourrais me permettre de prendre une province sans causer un cataclysme. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Et si j'en fais un vassal, ça cause un cataclysme plutôt, oui. Je pense qu'on va essayer de grappiller une province et que je pourrais pas demander plus 13. En plus, je demande une province à 13, je ne demande pas une province à 28, quoi. Là, je prendrais 23 de... Oh, 41 ou 23, c'est ça. Alors que si jamais j'en fais un vassal, ça me fait que 55. À demander la province que je revendique ce sera plus plus logique ça me coûtera moins de points et tout pas tellement besoin de l'autriche dans, mon... dans mon dans ma guerre si je faisais une guerre contre venise j'aurais besoin de l'autriche mais alors j'ai bientôt atteint Hop, mais c'est pas grave nous y voilà je peux désormais faire des engins de siège beaucoup plus efficaces qu'on appelle des mortiers Ils restent cachés dans leur coin en attendant la mort <rire> France a déclaré la guerre à son ennemi Angleterre Ah je devais m'allier à l'Angleterre, c'est toujours pas fait Mais si jamais elle se fait bouter hors de France euh... oui. Peut-être moins intéressant De l'avoir comme allié. Gloire aux états pontificaux J'ai revendiqué ex-soi Ah c'est là c'est une nouvelle province. Qui n'est pas la province de Artois. J'ai confondu pendant un moment. Hop. Non, alors je voudrais juste les canons. Hop. Ah, qu'est-ce que je fais Hop. Allez là. A 0, 7. Bon, on sera à plus 7. Faut combien de canons pour euh, le truc suivant Je sais plus où on voit ça. Euh... peut-être là non il n'y a pas marqué combien de canons il me faut on va les ignorer hop on a pris on a on, on a pris Florence donc pas de vassalisation juste une petite province là il n'y a pas grand monde donc ça va le faire 140 du cas et à la limite non parce que si elle libère Frise ce sera dans le Saint-Empire donc je, je m'intéresse pas du tout euh, et, et gardez votre accès militaire avec la Provence, je m'en fiche voilà, on espère pas avoir une trop grosse bon quoi, mais je serai partant pour m'allier à l'Angleterre. L'Angleterre elle est alliée à Hambourg et Münster. Oh là là Sachant que l'Angleterre étant sur une île, elle risque de jamais venir m'aider. On va s'allier avec la Pologne. C'est beaucoup déjà beaucoup plus fiable, je pense. Si ça se trouve, la Pologne y aura comme euh, UP euh, la Lituanie. Et on ira bien pour le mieux. Tout, tout ira bien dans le meilleur des mondes. La Pologne a pris beaucoup de territoires au nord. Elle s'est fait un petit vassal de Danzig. Elle a annexé ses deux autres vassaux Y compris la marche de Moldavie Sans, sans aucune gêne C'est une marche Ok bah on en fait un vassal simple Et après on l'annexe Ou alors il y a peut-être un événement J'ai pas joué avec la Pologne depuis un moment Je crois que mon pays a doublé de taille Depuis la guerre avec Venise En prenant 4 jolies provinces Bon j'en avais 6 mais 4 de plus c'est bien J'hésite à prendre des provinces, les ordres vont perdre, bla. bla. Et surtout, ces 5% des terres vont être euh, piqués. On va dire que ça n'en vaut pas la peine. Il y a des gens qui sont fâchés contre moi. Le truc, c'est que j'ai. What J'ai pas de trêve avec Gênes C'est déjà fini Bologne a rejoint la Voir Venise a rejoint la Koua. la Hongrie. Ouais non, <rire> j'ai eu très peur pendant un instant, je me suis dit. Alors si la Hongrie rejoint, je suis tellement mal barré. Et Luc a attaqué son voisin. C'est pas une ville libre par hasard, Luc. Oh, Bologne aussi. Oh là là, quelle misère Eh bah, eh bah, eh bah, eh bah. La Bosnie et la Serbie se portent bien. La Serbie n'a pas perdu grand-chose. Ils ont perdu dans la guerre albane, enfin euh, contre l'Albanie, déclarée par les Ottomans pour l'instant. Les Ottomans tapent les Mamluks. Et ils perdent. Attaquant face à Ottomans dans la conquête Mamelouk de Hantaibe. Les Mamelouks attaquent les Ottomans et ils gagnent un petit peu. Je sais pas s'ils prend non plus une province Le truc c'est que les ottomans ils vont devenir plus forts avec le temps Je pense en mangeant euh, Iméterie, Akoyolou euh, Les dernières provinces de la mer, la Valachie peut-être Surtout la Valachie si elle est alliée à personne La Serbie elle est pas bien alliée Elle est alliée à Byzance C'est pas, pas très fiable Sauf si Byzance est un gros allié, non Donc au bout d'un moment les mamelouks seront probablement dépassés par les ottomans On verra dans la suite du let's play si j'avais raison Ou si j'avais tort étalons la collecte des bénéfices. J'ai plutôt envie de commencer par doctrine administrative, administratives. les légitimisations. légitimisation. Ce qui va me permettre d'économiser une grosse quantité de points sur la totalité de la partie. On a élu... Enfin, ils ont élu l'Autriche. Alors... Oh là là On va commencer par le premier. Alors, une terrible maladie, blablabla. Bla bla. Soit le pape quitte la ville, soit on paye des sous. On va payer des sous. Aux époques où l'on luttait pour étendre son territoire ou ses privilèges, il était commun de se défendre contre l'annexion et l'usurpation en falsifiant des documents et en, en les contrefaisant ou en les antidatant pour corroborer les arguments des uns ou des autres. Mais ces méthodes douteuses sont toujours en usage de nos jours. Et nous-mêmes, nous nous demandons si nous, nous ne pourrions pas tirer, pas en tirer parti intéressant. Mieux vaut ne pas être démasqué. Toutefois, euh, on va essayer. Et si la ruse est découverte, euh, bah, j'aurais perdu des points administratifs. Et puis voilà. Enfin, je ne sais pas ce qui va se passer, mais pour des points administratifs, je suis prêt à prendre le risque. Ah, ah, oh, oh. La Savoie vient de avoir tous ses territoires dans l'Empire. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'imagine que l'Autriche a fait je ne sais quoi. Et Genève. Genève qui est. L... Qui est. Qui est. L... Non, qui est... Mais il y a beaucoup trop de villes libres, il ne devait pas y en avoir sept par hasard? Les 12 cités libres de l'Empire renforcent l'autorité impériale. Peut-être que en tant que rééquilibrage, ils sont passés de, de 7 à 12. Peut-être qu'il en faut plus et que l'empereur n'arrive pas à en avoir plus d'ailleurs. Euh, ils sont où Gen Genève? Attends, où ça? Quoi? Il m'a emmené à un endroit n'importe. Ah, c'est parce que. Mais non, mais je, je clique sur le drapeau de Genève là. Ils sont ils sont là. Ah d'accord, c'est ma carte qui s'est pas actualisée. Ah, ok. Eh bah, apparemment, l'Autriche arrive à, à, à augmenter son influence dans la région, sur tous les petits états. Certains résistent, certains perdent. Lui, il a pris Florence. D'accord. Et lui, il est toujours hors de l'Empire. Euh, non, il n'est pas hors de l'Empire. Oh, mince. Au moins, Luc, c'est... Mais attendez, mais Luc, c'était une cité libre. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que maintenant, les cités libres, euh, lorsqu'elles... Est-ce que les cités libres déclarent des guerres pour prendre des provinces J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Que Luc a pris une province, donc il a perdu sa place de Cité Libre, et donc on a libre, et donc on a élu Genève à la place. Oui, bon, c'est passé exactement la même chose sur la Savoie, toutes leurs provinces sont devenues dans l'Empire, sauf la capitale. J'imagine que sans quand ça arrive, on a un choix, rejoindre l'Empire ou laisser toutes ces provinces de devenir dans l'Empire et ne pas le rejoindre. Ah lui il a rejoint l'Empire le aussi, je sais pas si jamais il est considéré en Italie. Non, il est pas en Italie, il est en Autriche. Dans le sud de l'Allemagne, ça s'appelle peut-être. Allemagne du Sud. D'accord, d'accord. Moi j'ai des provinces à conquérir, mais j'avoue que l'influence de l'Empereur dans dans le nord de l'Italie, qui était censé être très faible, elle m'embête quand même pas mal. Hein. J'aimerais garder quand même de bonnes relations avec l'Autriche. Histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises un jour. Du type, euh, vous avez trop de surexpansion, vos relations ne peuvent plus être en positif avec l'empereur. L'empereur brise l'alliance et il est très fâché contre vous et il vous demande de rendre vos provinces. Combien d'États me reste-t-il ah, elle est là, ma capacité de gouvernance. Capacité actuellement nécessaire, 82 sur 104. Sur 400. Alors, un pays est divisé en possession chaque correspondant à l'ensemble des provinces possédées dans une même contrée. Chaque possession peut être élevée au rang d'état et appartient alors pleinement au pays. Son administration a un certain coût, dépendant de son éloignement de la capitale, mais son seuil d'autonomie minimale est alors grandement réduit par rapport à une simple dépendance. Le niveau de développement total des états de poss et possessions utilise de la, cap de la capacité de gouvernance. Celui des possessions représente alors 25% de celui des états. Cette capacité de gouvernance s'accroît en accédant à un rang politique supérieur, en adoptant de nouvelles technologies administratives ou en adoptant l'ensemble des doctrines administratives. Alors les doctrines administratives, je les ai prises. Capacité de gouvernance plus 25%. D'accord, c'est donc ça. Donc c'est le. Avant on avait juste un petit modificateur qui vous disait euh, Vous avez trop peu de. de Vous avez trop trop de possessions par rapport à vos états c'était indiqué là, état possession quand on avait un nombre de possessions plus important que les états on avait un souci et apparemment maintenant il faut juste avoir la capacité de gouvernance nécessaire pour avoir ça et là j'ai besoin de 92 pour les états que j'ai donc je pense que je pourrais me faire un suffisamment d'états pour avoir euh, les 1, 2, 3 3 états de Naples que j'ai pas encore quelqu'un a rejoint la quoi contre moi j'ai vu, j'ai pas vu qui c'était bon peu importe au moins, eux ils sont pas dans la koa contre moi, même si jamais je leur ai volé une province. Euh... On va limiter les, im les impôts en modène, et puis voilà. Alors, ça, ça fâcherait l'empereur. Donc, peut-être qu'il faudrait que j'attende que l'empereur soit un petit pays au pif, et après, hop hop hop, ni vu ni connu, je retire toutes mes provinces de l'empire. Alors, oh. De toute façon je perds pas mal. Euh... Le gouvernement est remis en cause, la justice au lieu d'être accordée à tous n'est qu'à quelques-uns. On va sacrifier notre point. Préférer garder de ça. Je gagne 0,71 pour l'autonomie. Ok. Je vais pas descendre l'autonomie. Ce serait un peu. Un peu trop risqué à mon avis On est à quelle heure On est à 37 minutes Ça va être l'heure de s'arrêter pour cet épisode J'espère que ça vous a plu Et on se retrouve bientôt dans le suivant J'ai pensé à faire des coupures Mais en fait euh, j'ai toujours des trucs à vous raconter Donc, Si jamais vous pensez Que j'aurais à faire plus de coupures N'hésitez pas à le laisser dans le Dans le Commentaire de la vidéo